Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un unbox, un vrai unbox du Crash de X-Wing. Une boîte dont je ne sais rien parce que j'ai fait, entre guillemets, exprès. J'ai essayé de pas m'y intéresser. Et ce que je vous propose, c'est qu'on la découvre vraiment ensemble comme si je l'ouvrais de dessous le sapin. Vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il y a à l'intérieur et euh, bah peut-être que euh, cette vidéo va euh, vous permettre d'éviter de faire une connerie parce qu'il y a Noël qui arrive et euh, ben bah, il y a peut-être des sous à mettre ailleurs. J'ai déjà tout dit. Je sais pas. Allez, je vous propose qu'on fasse quelque chose que en tant que présentateur de produits, youtubeur, influenceur, vous choisirez votre adjectif. On ne doit jamais faire. <rire> Euh, et je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Euh, on va ouvrir cette boîte du crash de X-Wing. Je vais l'ouvrir avec vous, vous voyez, là encore sous cellophane. C'est-à-dire que j'ignore totalement ce qui est à l'intérieur. Et j'ignore vraiment ce qui est à l'intérieur parce que je me suis très peu intéressé en fait euh, au sujet. Alors pourquoi faut jamais le faire bah Parce que normalement, quand on est youtubeur, on, on, on ne fait pas ce genre de choses. On n'ouvre pas une boîte dont on ignore euh, le contenu. Et si vous avez des youtubeurs que vous connaissez ou que vous suivez et qui pratiquent euh, ce genre de, de choses, bah euh, fuyez, pauvre fou, euh, parce que normalement ça ne se fait pas. Voilà. Alors, pourquoi je le fais Je le fais parce que un, je me suis pas renseigné sur ce produit. Deux, je le trouve extrêmement cher. Hein, euh, on est sur une boîte euh, qui coûte euh, 90 euros pour un décor et, euh, et donc j'espère des missions et que je voudrais euh, tester avec vous euh, l'effet waouh, en fait, euh, de cette boîte. Seulement, plutôt que de feinter euh, l'effet waouh, je vais essayer de le vivre avec vous. Voilà, donc, euh, je le redis. Normalement, je ne fais jamais ça. J'essaie de me renseigner un minimum sur ce que j'ouvre et sur ce que je vous présente. Et euh, je referai peut-être, si ça vaut le coup, une vidéo sur ce produit pour expliquer les scénarios, voir ce qu'il y a à l'intérieur, voir la pertinence euh, de ce qui est à l'intérieur mais euh, voilà euh, là pour l'instant, je fais juste euh, un unbox on regarde euh, ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord allez c'est parti donc bien sûr on est euh, sur un décor qui paraît euh, extrêmement joli hein euh, alors déjà, première remarque alors, on va se débarrasser de ça euh, première remarque, c'est que euh, la boîte est euh, vraiment énorme. Hein. Euh, si, je prends, euh, si je prends, une figurine euh, classique de Star Wars Légion, vous voyez, euh, on est quand même euh, sur un format de boîte qui est vraiment, euh, vraiment immense. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une très grosse boîte. J'ai été très surpris lorsque, lorsque je l'ai, euh, je reçu euh, de, de, la taille de la boîte. C'est vrai que ça fait, c'est quand même un beau cadeau de Noël. Maintenant, est-ce que ça vaut son prix? Euh, ben on va on, on va statuer ensemble <coughs> ou est-ce que comme souvent c'est une boîte pleine d'air quoi voilà Alors, premier truc vous voyez déjà vous voyez, il y a une traverse euh, et euh, bah, ouais ok ça va séparer la maquette euh, du, euh, du reste des, des cartes qu'est-ce qu'on fait on commence par la maquette Allez, on va commencer par la maquette donc j'imagine que la boîte en fait est très grosse parce que précisément euh, euh, on a euh, on a euh, bah, du monobloc hein, au niveau euh, au niveau un maximum de monobloc au niveau euh, au niveau de la maquette et que ça justifie euh, ça justifie le, la chose. On va se retrouver avec un deux gros paquets euh, un paquet pour la partie dite socle entre guillemets et puis une partie plus plus le, le X Wing craché on va regarder ça plus en détail euh, ensuite on va se retrouver avec euh, l'avertissement euh, qu'on a l'habitude de, de, de recevoir chez eux hein. à savoir que voilà vous avez un flash code si vous voulez avoir de l'aide pour le montage et puis vous avez un magnifique poster dont personne euh, ne fait euh, jamais rien. Enfin, je sais pas si vous, vous en faites quelque chose. Euh, moi, à une époque, je me suis dit « Oh, c'est cool, on est un poster euh, !» Puis en fait, euh, en fait, non. Tiens, on va commencer par les cartes, finalement. Puis on s'arrêtera ensuite sur, sur la maquette. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose euh, là-dedans Je vois « Mission de sauvetage ». Je suis, je suis très excité. Euh, combien il y a de missions Tout ça, c'est marqué sur la boîte, hein. Et je, je, vous, je vous jure que moi, je ne me suis pas intéressé plus que ça. Donc on va avoir une mission. Voilà, bon, on va se rapprocher un peu. D'accord. Donc, on a une carte de pilote capturé euh, Après que l'unité équipée de cette carte amélioration a défendu contre une attaque à distance, l'unité attaquante gagne un pion suppression. Si possible, cette unité gagne stationnaire. Ok, d'accord. Donc, c'est une carte qui doit être une carte de, de, de situation. Je, je, je reviens sur l'idée que je, je découvre totalement. Donc, ça, c'est quand il est capturé. Et ça, c'est quand il est secouru. « Augmentez de 1 votre valeur de courage. lorsque euh, Lorsqu'une unité équipée de cette carte amélioration attaque, ajoutez cette carte à une réserve d'attaque si possible. » Ok, comme si elle faisait partie de l'attaque, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, on va se retrouver avec apparemment euh, 5 missions. Non, je sais pas ce que c'est que ce chiffre-là sur le coin. Si, ah oui, d'accord. 1, 2, c'est recto verso. Ok donc on a 1, euh, euh, ensuite, euh, okay. ensuite on a 2, ensuite on a 3 ici, et ensuite on va avoir 4 euh, ici, et ensuite on va avoir 5 euh, ici, et puis peut-être on aura 6 Non, on n'aura pas 6, on a 5 scénarios apparemment. Je propose qu'on les, euh, qu les, les regarde ensemble. J'imagine que dans le Discord, vous avez déjà eu largement l'occasion de, de disserter sur ce sujet. Mission de sauvetage. Je vous passe le fluff. Mots-clés euh, interdit. Les mots-clés suivants euh, ne peuvent pas être utilisés. On ne peut pas utiliser prime, gardien, infiltration, éclaireur X et mission secrète. Ok. Ça me va. Euh, création d'armée. Avant de créer une armée, vous devez décider qui sera le joueur bleu et qui sera le joueur rouge Vous jouerez la partie en utilisant les règles de format d'escarmouche Star Wars Legion en appliquant les modifications suivantes. Si les joueurs souhaitent une expérience ludique plus narrative, ils peuvent constituer leur liste ensemble afin de simuler une histoire particulière. C'est bien d'ouvrir, euh, d'ouvrir ce champ du possible. Euh, moi c'est des choses que euh, j'ai souvent euh, réclamé en fait euh, dans euh, Star Wars Légion parce que j'aime bien la notion de narration dans les jeux et je suis plus intéressé par ça que par euh, l'aspect compétitif que je respecte puisque c'est lui qui donne la bonne santé d'un jeu mais voilà, je ne pratique pas Mise en place euh, du scénario, reportez-vous euh, à la mise en place décrite dans le guide de référence en appliquant les modifications suivantes donc la mise en place du scénario, c'est il faut utiliser les mêmes règles que d'habitude, plus euh, au début de l'étape, placer le terrain, le joueur bleu choisit un bord de table, puis euh, le terrain crash de X-Wing est placé de la manière suivante. Le joueur rouge place sur le champ de bataille l'élément de terrain cockpit d'accord, du X-Wing en respectant le schéma page 3. Donc ça c'est le schéma euh, de placement des euh, des, euh, des décors et notamment des voilà de ce qui devient souvent des objectifs. Il est placé euh, à portée 5 du bord de la table opposée. Euh, je reviens pas là-dessus. Euh, en commençant par le joueur bleu, le jou les joueurs euh, placent euh, tour à tour euh, les trois éléments euh, de terrain. Décombre intégralement à portée 2 du cockpit du X-Wing et au-delà d'une portée 1 du cockpit de X-Wing et de tout autre décombre. Donc, parce qu'en fait, vous avez le socle principal qu'on verra tout à l'heure, puis ensuite il y a des débris qui sont tout autour et placer le reste du terrain de manière habituelle pour faire un lioli décor. Ok, d'accord. Donc, bon, ça, c'est la mission de sauvetage. Alors, moi je suis Ok, hein, euh, on a euh, les mots-clés interdits, on a la création d'armées, on a la mise en place du scénario. Euh, maintenant, euh, mission sauvetage... Ah oui, non, c'est même pas... Euh... Ah ouais, non mais non, mais c'est pas... En fait, c'est une seule mission tout ça. Ah ouais, c'est un seul scénario en fait. Je dis de la merde, je... vous voyez, je suis en train vraiment de découvrir le truc. Voilà le genre de choses qui ne devrait pas arriver quand on travaille son sujet et euh, et euh, bah euh, ça arrive souvent chez certains youtubeurs c'est pour ça que moi je le fais plus oui j'ai cru qu'il y avait 5 scénarios mais pas de 5 scénarios, il n'y a qu'un seul putain il n'y a qu'un seul scénario là-dedans c'est une blague ou quoi mais la rejouabilité c'est quoi enfin bref, euh, lors du placement du terrain euh, les joueurs peuvent librement ajuster les éléments de terrain pour s'adapter aux objectifs, ok à la fin de l'étape de placer le terrain euh, du coup euh, le joueur bleu place un objectif pion-rebelle de telle façon qu'il chevauche complètement euh, l'élément du terrain du cockpit X. Ok. Après avoir placé le terrain, il y aurait l'étape déployer les unités. Alors, les conditions de victoire. Au début de n'importe quelle phase finale, le joueur bleu peut remporter une victoire totale si un chef d'unité allié ayant revendiqué le pion objectif, pion rebelle, se trouve intégralement dans la zone d'exfiltration. Okay. À la fin du round 6, le joueur rouge remporte une victoire totale si un chef d'unité allié ayant revendiqué le pion objectif, pion rebelle, chevauche l'élément de terrain cockpit du X-Wing. Ouais, C'est chaud ça à la fin du round 6, le joueur bleu remporte une victoire mineure s'il contrôle une unité qui a revendiqué le pion objectif pilote rebelle. Et à la fin du round 6, le joueur rouge remporte une victoire mineure si le joueur bleu ne contrôle pas l'unité ayant revendiqué un pion objectif euh, pion rebelle. D'accord. Bon. Ouais, ok. Très bien. Euh, c'est quoi du coup la suite Donc ça, du coup, euh, c'est euh, plus ou moins les règles spéciales spécifiques au scénario. Toutes les unités soldats et agents gagnent revendiquer. Ok. Revendiquer un pion objectif non revendiqué. Quand une unité euh, contrôlée par un joueur bleu revendique euh, un pion objectif pilote rebelle, parce qu'en fait la figurine, ça devient en fait un objectif. Hein. Elle s'équipe de l'amélioration pilote secouru. Donc, du coup, là, on récupère la, cette notion-là, hein, qui dit que lorsqu'une unité équipée de cette carte d'amélioration attaque, ajoutez cette arme à une réserve d'attaque si possible. Okay. Et quand une unité qui, contrôle, euh, qui est contrôlée par le jour rouge revendique le pion d'objectif pilote rebelle, elle s'équipe de l'amélioration pilote capturée. D'accord Après que l'unité euh, équipée de cette amélioration a défendu contre une attaque à distance, l'unité attaquante gagne un pion de suppression si possible. Okay. Et cette unité gagne le stationnaire. Ok. D'accord. Donc ça c'est plus clair. Euh, en 4, le 4 il est là, Loulou. Épave, donc cockpit X et décombre. Ah oui, ça c'est bien. Ça vous donne, donc ça n'y a pas de. Il n'y a pas de on se met d'accord, de la perdu, on est d'accord que ça vaut tant que ça vaut tant. Euh, là, ça vous dit directement euh, type découvert. Donc le cockpit du X-Wing, c'est un lourd. Les décombres, c'est du lourd. Déplacement de soldats difficile. Déplacement terrain franchissable. déplacement euh, répulseur, découvert. Bombardement, après le round de 1, au début de la phase de commandement, les joueurs bleus lancent 5 dés de défense blanc. S'il obtient au moins euh, un, un bouclier, euh, le joueur bleu peut choisir l'un des effets suivants. Bombardement de dispersion. Euh, pour chaque résultat, euh, bouclier obtenu, remplacer un dé de défense rouge par un dé de défense blanc lors du prochain euh, lancer de l'effet réserve. Et tir de suppression. Ou tir de suppression pour chaque résultat bouclier obtenu, choisissez une unité ennemie. Chaque unité choisie gagne un pion de suppression. C'est bien ça aussi. Euh, et donc la notion de réserve, c'est, euh, quand on, par, qu on, on parle dans le barrage de dispersion, c'est à partir du round 2, après la résolution du bombardement, le joueur rouge a le droit de déployer une euh, de ses unités mises de côté, puis euh, il lance 5 dés de défense rouge. Pour chaque résultat bouclier obtenu, il a euh, le droit de déployer une de ses unités mises de côté. Le joueur rouge doit déployer les unités en alternant entre la zone de déploiement A et la zone de déploiement B. Alors les zones de déploiement elles sont là. Euh, ok. Très bien. Euh, en commençant euh, par celle de son choix euh, lors du euh, déploiement d'une unité mise de côté ignorer le mot clé détachement, et puis passer seul le joueur rouge peut passer alors ça c'est intéressant parce que il euh, y a déjà le mot clé passé dedans en fait euh, qui a été euh, proposé dans les euh, dernières euh, mises à jour euh, bon voilà c'est euh, intéressant et puis la dernière euh, carte, pion objectif, euh, pion rebelle. Les joueurs peuvent utiliser la figurine du pion rebelle à la place d'un pion en carton considéré comme une unité, oui, évidemment. Ok, d'accord. Bon, euh, le scénario est à tester, hein, évidemment. Hein, euh, il faut qu'on faut, faut qu regarde euh, de quoi il retourne. Je vais faire un petit zoom arrière. Voilà. Donc le scénario est attesté évidemment. Juste hein. à voir. Maintenant, il euh, n'y bah, en a qu'un, quoi. Donc euh, faut avoir envie de le refaire. Quoi. Bon, il y a. Il <rire> y a un socle. On va regarder un peu le détail de, de la maquette. Alors bon, ils vendent cher ce genre de choses parce qu'ils savent qu'ils en vendent moins. Et en l'occurrence, dans le monde de la 3D dans lequel on vit, euh, j'ai du mal à comprendre. Euh, j'ai du mal à comprendre l'idée. Alors, je sais qu'il euh, y a des joueurs de, il y a des joueurs de. Les Marvel Crisis Protocol sont un de grands fans de ce genre de, de, de décor, mais euh, bon, voilà. Je ne sais pas si ça a vraiment eu de retour positif de la part de la communauté de Star Wars Légion en fait, les décors. Euh, bon, voilà. Donc ça c'est la partie socle. Okay, on va poser le vaisseau. Donc ça c'est tous les socles en fait. Ensuite il y a les autres socles, dont celui où on pose l'aile qui, qui est en vrac. Ah, ok, bon, sympa. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus clair. Euh, oui, mon billet, il est là. Je vais acheter un truc pour zoomer automatiquement. Je pensais que je l'avais dans, la, dans le scope, mais je l'ai pas. Voilà, là, il y a un petit droïde explosé avec sa petite jambe. Là, vous ferez attention. Il y a le, il y a le truc là. Ça, fait, ça, ça va être dangereux à défaire. Je pense que je la, je la montrerai euh, sur Twitch, donc je donnerai rendez-vous. Euh, J'attends que euh, ma chère et tendre soit en congé pour ne pas lui bouffer toute la bande passante, vu qu'elle travaille. Et euh, je pense qu'à partir de mercredi ou jeudi, je, je recommencerai un peu les lives Twitch. On va regarder la deuxième pochette. Voilà, qui correspond plus donc, au corps euh, du X-Wing évidemment voilà bon après voilà c'est fun mais euh, c'est du niveau d'une maquette Revell quoi hein. euh, c'est même un peu en deçà euh, de la qualité d'une maquette euh, Revell euh, voilà ok et puis là euh, la dernière grappe avec donc la gonzesse. Alors, la gonzesse, euh, je suis en train de me dire euh, que euh, elle n'a pas de. Elle a pas de. Euh, je vais la retourner. Elle n'a pas de, de, de, de visage alternatif. Elle est là. Elle a pas de visage alternatif. Je pensais qu'elle en aurait rien. Et puis en fait elle n'en a pas, je pensais qu'on l'aurait casqué ou décasqué, mais en fait non. Donc euh, j'en un peu déçu là, pour le coup. Voilà, on trouve un peu la, la grappe ensemble, pour que vous puissiez voir les détails. Voilà, les voilà on va regarder la partie socle très près, hein, c'est pour que vous puissiez voir un peu les détails du socle. Bon, après, dans les mains d'un super peintre et tout le tintouin, euh, ça va marcher, hein, ces trucs-là. Hein, mais bon, faut être... Euh, après, je pense que même quand on n'est pas un, un esthète de la peinture, on doit pouvoir s'en sortir un petit coup d'aéro, oh, un petit coup de brossage, et puis, euh, puis c'est parti, quoi. Voilà, honnêtement, je le redis, c'est pas quelque chose euh, que j'ai l'habitude de faire et qu'il faut faire d'ouvrir une boîte sans savoir ce qu'il y a dedans. Mais je, je voulais vraiment vous partager ma première impression euh, là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'en pense C'est quoi mon retour euh, 90 balles quand même. Euh, pour moi, c'est pas, pas concurrentiel, quoi. ça marche pas. Il euh, y a euh, dans, dans très peu de temps, les cartes de ces scénarios, vous allez les retrouver sur Internet Noido, si c'est pas déjà le cas. Euh, les décors bah soyons honnêtes, euh, vous prenez une bonne imprimante 3D, vous achetez une, <rire> une maquette vous achetez une maquette Revelle à, à 20 balles sur Amazon, euh, vous la crachez euh, vous faites un petit coup de un petit coup de plâtre euh, et puis et puis vous avez, euh, vous avez quelque chose qui tient la route quoi euh, Donc euh, voilà je vais pas toujours dire du bien euh, de Star Wars Adhésion. Euh, là, pour moi, ça ne justifie pas. Là où ça pourrait éventuellement avoir une résonance, et si vous êtes une asos et puis que vous avez euh, des aides euh, de financement, et puis que vous voulez euh, euh, lancer euh, des animations, euh, éventuellement, vous pouvez acheter euh, ce pack, parce que ça scénarise la partie, et ça devient, du coup, à mon avis, intéressant. Euh, mais en de ça, ou alors vous êtes une bande de potes, euh, deux, euh, voire trois, vous jouez tout le temps ensemble. Je connais des gens qui, qui, qui jouent régulièrement ensemble à Star Wars Légion. Là, pour le coup, peut-être. Vous voyez, ça fait 40 balles chacun, 40-45 balles chacun. Si vous êtes deux, j'entends. Je me pose la question de la rejouabilité du scénar. quoi. On va la sauver une fois, on va la sauver deux fois. Il se passe quoi après derrière quoi Il faudrait obligatoirement et nécessairement qu'un peu... Peu comme pour les jeux de rôle, ce que faisait FFG, il faudrait donner des scénarios gratos aux gens. Il faudrait que AMG euh, euh, voilà, distribue des scénarios euh, gratos aux gens à, à, après la sortie, en disant bah, voilà, vous pouvez jouer euh, ce décor-là euh, euh, avec euh, le scénario numéro 2 qu'on vous propose. Vous voyez, connement, étant donné que pas, je ne m'étais pas intéressé aux produit avant, euh, bah, je pensais qu'il y avait plusieurs scénarios, enfin, il y en a 15 dedans. quoi. Donc, je ne sais pas combien de fois on a envie de la sauver la gonzesse, mais j'imagine qu'à un moment on se lasse. Et, euh, et puis bah, 90 euros, bah, c'est presque le prix pour se lancer dans le jeu. en fait. Il euh, y a plein de choses à d'autres à acheter qu'une boîte avec un seul scénario pour 90 balles. Quoi. Vous pouvez acheter je sais pas moi des short troopers, euh, vous pourrez acheter euh, euh, des euh, des euh, vous pouvez acheter euh, des des tltt, enfin euh, plein de trucs quoi, des des, des soupes, euh, à, à tirer à rouleau. Donc il y a plein d'autres choses à acheter, il y a prioriser plutôt que d'acheter ça quoi. Donc, euh, donc voilà, donc bon pour moi c'est pas c'est pas un grand oui, d'autant plus que la maquette est propre mais elle n'est pas folle euh, franchement au niveau de la 3D on est on est maintenant largement au dessus voilà j'en termine j'ai fait cette vidéo en toute honnêteté avec vous euh, j'ai fait exprès de, de faire cette espèce de rapport d'étonnement euh, avec vous euh, voilà on sait que de toute façon ces décors c'est pas ce qu'il y a de plus vendu euh, euh, pour Star Wars Légion. Hein, le bunker je sais pas combien ils en ont vendu euh, ils ont en plus vendu euh, la chute euh, de R2-D2 parce qu'il y avait R2-D2 dedans et que R2-D2, il a une raison d'être moi par exemple, vous voyez, la, la pilote euh, qui est là, je pensais qu'on allait avoir une carte jouable, en fait de la gonzesse On a juste, elle devient juste un pion objectif et une petite carte d'amélioration mais elle, elle a pas de profil et il aurait fallu qu'elle ait un profil et que je puisse la jouer indépendamment ça ça aurait été sympa alors vous allez me dire oui mais on aurait pu la jouer que rebelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant avec une tête alternative, on pouvait la jouer rebelle et république. Et puis euh, et puis bah, peut-être qu'ils auraient pu pour 90 balles euh, nous proposer nous proposer une alternative. Voilà. Là je suis en train de m'égarer, mais c'est juste pour euh, voilà, pour euh, vous dire ce que ce que je ce que j'imaginais euh, retrouver là-dedans et que et qu'en l'occurrence je, je n'ai pas eu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à la partager, à la liker, et puis surtout à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, c'est non. Un grand non. Mais je continuerai à vous présenter du Star Wars Legion. Et je vous donne très vite rendez-vous pour la présentation de euh, Dean Jain. Vous avez vu, je l'ai bien dit et euh, de celui que maintenant nous avons l'habitude euh, d'appeler Fat Boba. Allez, à très bientôt. Ciao.